Qui est là ouais, C'est le Père Noël Jean-Pierre, c'est toi C'est qui ça, Jean-Pierre Je m'en fous, moi, de ce Jean-Pierre. C'est le Père Noël, je vais récupérer ce qui est à moi. Elle t'a à mourir, la vieille. Qui Oh putain, ça va barder. Je vais récupérer ce qui est à moi, la vieille. C'est pour ma petite fille. Mais je m'en fous que c'est pour votre petite fille. Ça m'appartient, je vais la récupérer. Oh, moi, je dis non. Non, c'est le mien. Oh, on voudra passer sur le corps, hein Bah, ben, s'il y a que ça pour vous faire plaisir, on va s'en occuper tout de suite. Et ça y est. On est là, fait enfin ensemble, pour ce deuxième booster, les anciens gardiens, anciens comme la vieille qu'on a testé tout à l'heure, mais chut, faut pas le dire, je vais me faire défoncer encore. Bon allez, on chauffe vite fait ce booster-là, les anciens gardiens, il y a quelques trucs sympas dedans, on va espérer tomber, euh, comme disent les jeunes, <rire> on va topper les bonnes cartes. Allez, allez, allez, allez, vire la toi. Alors, on commence avec, oh, le roi des serpents venimeux, Venomium, à durée solfe Ouais, bah, c'est de la musique, hein. Euh, recharge, chevalier ardent, une pluie de serpents, soit qu'il y avait beaucoup d'Ogdoradic à cette époque-là, Renaissance de la Vipère, Orchestre, Solfacor, et Nénuphar, Ogdoradic, la petite super rare à la fin. Bon, eh ben, rien de bien extraordinaire, hein. faut être honnête, c'est rien d'extraordinaire, mais voilà, on a quand même réussi à obtenir un deuxième booster. Allez, tendresse et chocolat, à bientôt. Bon, bah c'est nickel, ça nous en fait un de plus. Ah c'est sympa ces petits calendriers avec des petits saucissons. Ah je t'ai pas dit, j'ai créé une application, je te l'ai mis sur ton ordinateur, ça permet de trouver les boosters plus facilement. Ah, bah ça ça ça bien pratique mais... pour trouver les autres boosters. Ouais, hein. Comment ça se fait que Mamie est à l'hôpital Qui est-ce qui l'a adressé